Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de cartes reçues. Donc... Euh il y a des cartes que j'ai donc ach... il y a des cartes que j'ai achetées sur eBay et il y a des cartes que j'ai reçues. Donc euh, on va commencer avant toute chose, alors pourquoi la vidéo d'intro a changé Je vous explique. J'ai mon ancien disque dur externe. Que voici, voilà. Il m'a il est tombé donc il est cassé donc du coup, j'ai pas pu récupérer la vidéo d'intro. Donc j'ai essayé de la j'ai j'ai mis euh, 3 heures à essayer de la refaire. Donc j'espère que celle-ci vous plaira Si jamais euh, Kiyobiyami me reçoit Ce serait bien qu'il me la renvoie euh, Par Skype en C4 On verra Alors bien sûr en parlant de Yami, J'ai reçu ton courrier Donc I, I, I voilà. euh, Je, je, je t'ai eu, t'as perdu Non tu m'as pas eu parce que moi je te, compte t'envoyer aussi une carte euh, qui, euh, qui va te faire mal au cul Donc il m'a envoyé Un cyclone galactique une voubre éclipse. Donc euh, je, en, je, suis en train de me, je suis en train de me poser la question pour le deck dragon. Si je fais pas si je, je fais pas deux deck dragon en fait. Parce que j'ai tellement d'idées que le deck dragon ne fonctionne pas. Donc j'ai reçu aussi, ça si vous en voulez, vous pouvez me le demander. J'ai aussi reçu pas mal de poussées un B aux yeux rouges. Donc j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tous un aux yeux rouges je dois en garder au moins deux de chaque et j'en ai eu un en, en rareté voilà et après j'ai eu euh, buster blader le spada Rago destructeur en deux fois donc euh, ça c'est pour euh, ça il y en a peut-être un pour moi mais sinon c'est pour mon ami euh, Merlin Merlin79 alias Laura Carl sur eux sur la team donc euh ou la magicienne, si vous connaissez. Euh, c'était une elle avait fait une chaîne YouTube, mais elle a arrêté. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et puis, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ne loupez pas, surtout, euh, dans trois jours, normalement, je vais faire l'ouverture des golds. Rien que pour vous. Voilà. Donc, euh, alors, sachez que... Euh euh, je vais faire aussi d'autres vidéos ce mois-ci, alors il y aura peut-être plus d'une Minecraft parce que euh, je vois que ça fonctionne pas. Il y aura du Pokémon, donc dès que j'aurai fini Pokémon Hardfire, je vais m'atteler à Pokémon Clyde White, donc il y a un jeu, une hack de Pokémon, euh, je, je, je l'ai essayé un petit peu, donc je vais euh, effacer ma partie et recommencer après. Donc euh, voilà, ça sera du Pokémon Clyde White, euh, mon prochain Let's Play. Allez, salut à tous et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et puis, si vous désirez me faire des cadeaux pour je faire des cadeaux, vous me le dites en commentaire. Voilà. Tout simplement, je vous enverrai mon adresse euh, en, euh, par, via ma boîte mail qui est toujours gyoroman 14 Allez, ciao tout le monde